Puis, euh, encore on aurait notre propre test ou ouais, on s'envoie des, chuch se des chuchotements quoi avec la avec une douche, Tu vas faire de... Par contre tu sais pas celui bon. qui est en face de moi mais genre tu me regardes mais. Euh... D'ailleurs envie de ouais. me bouffer quoi <rire> faim Je joue, je verrai peut-être euh, dans mon week-end J'en ai vraiment besoin de jouer en fait J'ai passé une journée de taf de merde Oh je suis mort Mais non Y'a un mec un mm. mec Oh la la, Place. de merde quoi C'est qui qui longe le mur C'est qui... <rire> moi, c'est moi T'étais en, en bas dans les containers, dans les barraquements Ouais Tu vois pas euh, mort là comme une... Ouais y Y'en a pas d'autres Je t'ai dit, je t'ai demandé si tu savais faire le truc pour récupérer la saline Ah oui je te l'ai mise la saline Ah t'es mort Ouais on va récupérer ma MP5 au ouais, dire. c'est bon je l'ai T'as vu quand tu m'as dit le vois, moi, Je le vois, je le vois Il a tiré au même moment euh, je... Il est mort, il est mort, il est mort, je l'ai tué quand qu'en je... balle de 49. Putain, j'en ai, j'ai des 762 par euh, 54. T'as combien? Des 54. Ouais. J'ai mis dans, dans, la, dans la carte. Non mais avance. Tu es putain où? User joined your channel. Mais c'est chez... Vito. T'as dit 15 fois, c'est nous. Arrête Ingame, game on t'a dit 15 fois c'est nous et tu nous as allumé Putain j'en ai... j'ai des 762 par 54 T'as tout meuf Des 54 C'est quoi ces habits qu'il est cassé mais non, non. si tu alors pour pu... voir. mais je l'ai jeté je l'ai jeté ouais ouais allez vas-y peut-être mettre tes patates dans la porte hop là mon pote champion du glitch moi je suis dehors euh. allez glitch la porte de l'équipe non bravo les mecs vous Ah mais quel connard. Et en vitesse, tu trouves des masques de loup, tout ça. Euh, c'est des masques loup, masque payday, tout ça, on, on prend. Hein. Masque quoi Masque de loup, masque de payday, et l'autre masque. A pas de masque de loup. Wolf. Oui, oui mais, mais c ça payday. ressemble à un masque de payday. Ouais. C'est euh, le masque ouais. de payday, euh, Wolf. Ah bon Mais oui, c'est le nom du mec. Ok, ouais, je sais pas. C'est ce c'est le mec, qui a une ah, les mecs, il y a deux SVD. Oh, portez la poisse à parler des SVD, maintenant, il n'y a rien sur les rangs. Désolé. Mais non. Oui non Non, je veux lever Oh, les mecs Ah, ah euh, euh, pose-la, tu prends le SVD. Euh, comment s'appelle euh, Master. ma oh, prends le oh, SVD. Oh, Moi, oh. je prends la cassette 4. Hein. -4. vas-y. Vas-y. Ah ça bug plus déjà Ah ouais Qu'est-ce qu'il fait là Tu réfléchis ou tu bugues <rire> J'ai retrouvé trouvé solution En essayant de débloquer ton glu, j'ai pété mon Ouais, Ouais t'as pété la slot regarde Oh oh oh oh oh ah, ah. <rire> par, euh, par, parlez-le parlez le Salut salut Salut Il s'est a... éclaté attends, il a flippé attends, On braque on braque on braque, go go go go Dans le camp Ouais Poulguili. Mais attends, c'est pas la... Okay. C'est la secte Non, c'est pas, pas la secte. Attends, oh, je sais pas. Préviens-les, préviens-les. Top, top, top, c'est eux. Ok. User left channel. Oh putain, le mec. C'est quoi, putain, que des CTL, oh, ou le coup de flip, quoi Tu m'entendais Tu m'entends une game, Vito oh, Je vais prendre un screenshot, s'il vous plaît. <rire> oh putain Oh le bordel quoi Vous m'entendez une game ou non Julio, moi je peux choper Il, pas scream scream ou, il quoi ou quoi il, Franchement, heureusement, heureusement que j'ai fait la remise à zéro à, à, à 600 Tout mètres. Le kill essaye de me parler mais parler, vous, vous l'entendez pas une game. Pas, in -game. Là, il parle, là il parle mais il parle. Mais mais on n'entend on on pas. pas. Allo allo allo allo allo allo Non ah non bah, on t'entend ça... pas. Putain, ça fait chier bah ouais. Il veut faire un petit screen. Eh mais mec j'ai tellement cru que c'était Azari, c'est l'autre là. Ouais mais en vrai c'est... On n'y pense pas mais quand tu y es allé, que t'as parlé, que t'as dit arrête ils pas, ils t'entendent pas. Non bah mais ça me gaffe. Il me gaffe, je crois qu'un moment j'ai raté parce que c'est une game. C'est horrible quoi, c'est horrible, horrible ça, ça a raté de pas pouvoir parler quoi. What Putain Dolky, vas-y, vas-y, sors de la voiture. Oh sors de la voiture Dolky. Vous la voyez voler là Ouais ouais ouais. Non non ouais. mais... Non tout t'as il est écrasé. Et on ouais, t'est mais... comment au niveau de la drogue Dolki <rire> Oh c'est bon. Vous voyez la voiture volée non, si, attends, attends, je attends, j'enlève ma con je la remets Non non, pas maintenant, pas maintenant, s'il te plaît. La voiture elle est lancée, attends. Il a sauté Mais ce con. Putain, moi, il... Ah c'est il... eux il... qui font il... les cons encore là-bas Ils font quoi Bah je sais pas, Et attends, je vais changer je... de channel vais... vite fait, j'arrive. Eh je vais redémarrer ma con parce que là j'en peux plus moi, je crois que je vais la taper un mois. Cassez-vous, User left your channel Cassez qu'il Oh Oh oh oh oh Ouais, plutôt c'est vraiment route. abusé Ouais, ouais non, ouais, ils sont... Ouais, euh, les... où il y a toutes les bagnoles Encore bon, Ouais, ils sont pas loin, À Dans l'entrée, en fait ouais, ça tire Il a tiré Ouais, ouais, ouais, ça tire J'peux ah, pas sortir parle. On est là, on est Parlez là. Pas. Bouge. bouge pas, on est, on est Salut mec, salut pas, mec Bouge pas, s'il te plaît, bouge pas. Bouge, pas. bouge pas Salut, bouge pas Il me décale, il me décale, il me décale, il est derrière le vanne. On a eu rescapé. Bouge pas, bouge pas Arrête de faire le fou, on est quatre, mec Arrête, on est quatre. Mets les mains sur la tête qu'il m'a fait le de tabac Tiens, ça tire, Tiens, me tire dessus. C'est moi tiens Mon cul tire dessus. Ah. Okay. Il a pas une balle. Il ressort son arme. Ah, il se rend, il se rend. Me rends, me rends rend, rend, les gars okay. euh, T'as un terrain te rendre. Me rends, me rends, me rends. Ah. Toi qui as tiré il y a 5 minutes ou quoi Ok bus Ok ça marche moi les gars J'ai envie d'avoir son bonnet putain Ah désolé attends j'ai un peu Ce que tu te viens de moi Billy Tu veux un dédommagement Je veux ton bonnet Mon bonnet Oui Voilà ça Je veux ton bonnet J'ai fini Et vite tu te rappelles que tu t'as buté un mec qui t'appelle Ragnar Oh il s'est voilà, je l'ai enculé. Il y a eu qui tiré Non, non, non, non, il y a un mec qui a tiré de la plage. Putain, mais c'est... C'est qui ça Ok. Tu là, tu es là, tu là. C'est qui ça C'est qui, UMP Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi moi. C'est le dessus, les gars. C'est le tiré dessus. pas eu. On s'est pas C'est pas eu. Genre il a ça tire. Ah, ça, dessus dessus. Ah, ouais. ça rush, ça rush dans la forêt. Il a des zombies au cul. C'est qui truc de pompier Kif, de et Il est PK fils de hache. Regardez. Je l'ai, je l'ai, il est mort. Il est mort, il est mort. <musique>